Salut les c'est bon On est prêt pour le Bref, comme tous les matins, c'est l'heure des transmissions. Et comme d'habitude, ça va pas être de tout repos. La gynécologie, bonjour. Ça commence par une erreur de numéro. On nous demande de régler la télé alors qu'on est dans un service de gynéco. Vous êtes en chirurgie si je peux pas vous renseigner. Malgré les explications, on nous dit que TF1 ne fonctionne pas et que M6, c'est plus ce que c'était. Je vous repasse le standard. Bonne journée, au revoir. On reprend tant bien que mal, mais la deuxième interruption arrive bien vite. Salut les filles C'est l'interne. Elle veut connaître le nom de la dame pour laquelle on l'a appelée. Euh... Martin. Madame Martin Ouais. Ok, ça marche. Bon, je vais la moi. Merci. Ça, va. ça va. Je me disais. On reprend, mais pas pour longtemps. L'interne n'avait pas le numéro de chambre. Euh, non, c'est pas le numéro de la chambre. 108. Ah, 108. Ok, okay ça marche. Merci. A toutes les filles. Allez, c'est reparti. Tout, on a retiré la somme. Autour des bancardiers maintenant. Ils viennent chercher la patiente pour le bloc. Bonjour, on vient la patiente pour la GU, c'est quel 10 oh, 110, 110. Okay, C'est au tour de l'infirmière du service d'à côté, qui a besoin qu'on la dépanne. Oui, vous On va okay. y arriver un jour. Bon, allez, cette fois-ci, c'est la bonne, Madame Dubois. Euh, J'en ai où euh, bon, euh, bon, bah, nulle part, euh, en si fait. Si, si, si, si. C'est un calvaire. Bon, vas-y, je crois. Gynécologie, bonjour Bref. On s'est encore fait interrompre pendant nos transmissions.